<rire> ouais, C'est ouais. le vlog qui commence Bon <rire> oh, me dis, bonne nuit, tors bien Et demain on va voir Marvel. Je sais tu me ah, fais ça pour que je suis faible, si fils de Ça veut dire demain. Ah j'ai mal. Demain, on, on sait toute la vérité sur la FF. Les gens sauront. Parce que Marvel a le Sharingan. Ça qu'il a Bonne nuit, dors Bonne nuit, wesh. Ouais. Mauvaise nuit. Il doit être la lampe. vais faire des cauchemars ici. <rire> la porte, ouais. pour Chargé. Oh. Bon, je le... ça, ça, ça. Oui, je Tiens, Et Vas-y, hein, gamin vas Il est ouais, Je ça. Prends vraiment tu vois... vas ouais. Non, on dort à 3h du mat, là. T'es chaud, <rire> dormir pendant que d'autres sont en train Wesh, tu fais quoi Bastos Quoi Bah, j'ai rêvé de Marvel Eh bah, tu dis, moi, la fuite, connard Bah, le fit, on l'avait raté Bah, on va pas le rater, vu que c'est moi qui vais le faire avec toi. C'était. Je vais te réveiller, crie déjà. C'est comme ça! Qui c'est qui va se charger? On est <rire> il tous dans <rire> La voiture! Vous l'avez vu, je dormais pas celle Non, ah, comment on ça, ça se passe? des est mais... dans une chambre séparée. <rire> il m'a fait dormir sur le carrelage. Moi, tout ce que j'ai... Il n'y avait pas de matelas! Et et pas, est du coup Monsieur, ça, ouais, il est le pire! Il m'a fait dormir sur le moquette! Un ouais <rire> On va être d'emménager pour servir les gars si vous suivez le live. On va voir Marvel. Faut pas leur dire. Si, si. Ah non, t'as dit, il faut faire plusieurs On C'est parti! Profite en vue. Marvel. eh, eh, eh! Pour copains, on a de comme ça. Enfin, Bref, là on va en parler ouais, ouais. Donc la première chose qu'il faut voir dans son hein. évolution C'est sa base Tu ouais, non, non, peux, pas. Pas. Peux, peux voir, voir ce que ça donne tourner Non, je ne pas Non, pas Non, je pas Non, voir ce que ça donne Mais <rire> vous pouvez <rire> voir, oui, hein. je ne t'ai jamais vu en fait, moi, En période de on, off ah, Mais as pas besoin Off, off, off c'est à dire Ah, non, attends En vrai, on va toucher Juste touché Il n'y a rien, ça se, caresse, ça, ça se bon caresse, ça se caresse. Ça va, ça va. T'es encore dur, Fils il y a Attends, il est là. Il Et ça se caresse, il bon, y a des y a... gens. <rire> un mytho, bateau, ça ça se caresse temps, en public. Il est gainé le ventre, ouais, je rien. <rire> bon, par contre, il est dur. moi, il est plus dur. Un ah, bon, inférieur, ce que je c'est que des mecs en PDC 21 qui restent Là, mais il n'y en a pas beaucoup. Moi, je suis content d'être en PDC 2 Je suis en PDC plus 2 Le FFMI en sueur PDC plus 21. On arrête là, on va voir Marvel, il va nous mettre des claques Marvel. Genre, qu'on a qu'un peu tes chaud. Vas-y, allez, hop, Non, les mecs, hey, Marvel, nous clique attend. Pas, pas, Mar Regarde, c'est hey, de sa faute, hein, lui là. Marvel, écoute-moi bien, il s'est coiffé pendant une demi-heure ce matin <rire> à la tête de ma mère. Je suis mort, je savais que vous alliez être en retard. Je disais à midi, on sera là. Au calme, dites-moi quand vous êtes là. De toute façon, Chantelou, c'est une petite ville. On hein. va se trouver. Ouais, je crois que j'ai pas fermé ma Audi, gros. Franchement, j'ai pas fermé ma Audi, gros. Putain, vas-y, monte, on peut rien faire. Ah, viens, on, fait une ouais, on va faire demi-tour, non Ouais, vas-y, on va faire demi-tour. Appelle Marvel, dis-lui qu'on arrive dans 3 heures. Bon, les gars, on est arrivé. Airbnb. On est toujours en retard, on va découvrir oui. le Airbnb. Midi. Et Meji est en train de taper des chips, il va voir Marvel. Va chips, ma il, il va quoi enlever son t-shirt, il va être sec. On va lui dire il ah, manger des chips, Marvel il va jamais le croire. C'est n'importe quoi. Et il a pris un gâteau à la machine à café. Là. Et les ah, mecs, on est arrivé dans une cité. Il y a un <rire> -jet, <rire> jet Les gars, on ouais, a est arrivé dans une cité. C'est bourgeois. Je sais pas si ouais, vous bah, connaissez. Ouais. C'est Chatou. C'est à 30 minutes de, de chez Marvel. Je, je, je, je suis le seul arabe ici. <rire> Sauf que vrai, frère. Bon, on va vous montrer l'appart. J'espère qu'on a bien choisi. Airbnb. La chambre, oh, elle s'appelle Romantic Love. Ouais, bah, moi, je ne dors pas avec lui. Moi. moi, je dors pas avec Bastos. C'est clair et net. Il y a trop de testo en lui. Bastos, tu dors avec Tu dors tout seul, frère pas avec. <rire> bon, on vous fait vrai. visiter de sa maison. Chez nous. Oh la pure yeah, yeah, monsieur. Ça va, c'est pas mal. Hein. Oh, La télé, putain, on a pris. Hop, moi, ma chambre, elle est à la Non. J'ai leur dit, j'ai leur dit, on va jouer sur la télé. Oh, oh ouais. ouais. Ah, clic-clac. Mais c'est ici qu'il faut des toilet toilettes. Oh, mais dis, toi, tu dors là Ouais, attends, là. Mais, voilà, mais je dors là. Moi, je dors pas toi. Bah, voilà. va nous en faire. Je dors avec toi. La vie de ma mère, je dors pas toi. C'est ce qu'il a laissé Y a Y a que c'est pas une chose que... chez Tu crois chez C'est ça C'est comme Oui monsieur... Il va ramener sa broche chicha ici va Une voisine Toi t'es toi, on va charger Je l'imagine Arrête Il a personne qui a une fois Je Ouais, je voulais qu'on se fasse virer ou quoi Eh ouais, on va se faire virer, la vie de ma mère. Ils vont pas nous laisser, <rire> y a faim. Les gros muscles quand elles ont faim, c'est un délire. Les gens devraient voir à 15 h le midi, c'est la fin du monde. C'est comme ça. ça. C'est comme ça. Carrelles, parce que je mange que carrelles. Ça dit quoi C'est la réponse en dos. Et on dit merci, merci maman pour cette de. Merci. Non, merci, tata. Non, merci tata. Non, bon. Il sait qu'on a pris une Non. À maman, il faut plus du dos, ouais. là non, vas-y, dis-moi, je Moi, je y suis, moi, je y suis non, mais... non, non, il a pris 4, toi, de non, Il a Il le y non, a non, non, non, non, pris sa ah bon. ouais. Il n'y a que des gommes du pour Être en train de manger, un ah, il est torse nu, l'autre il, il prend ah, sa là, balance. Je ses produits. Hey, J'ai envoyé un message à Marvel. À je lui ai dit quand bon, c'est bon pour toi. Tu nous le dis, on arrive, on a plus minutes d'eau. Dans quelques instants, on saura s'il y a un dopé dans la FF. Arrête. Il me voit comme ça Non. Mais Maintenant -ce il te qu voit, qu qu'est-ce qu que tu faisais Qu'est-ce qu'il mange là monsieur Qu'est-ce qu'il mange dans son sac pas vrai. Et il ouais. fait voir les abdominaux, est-ce qu'ils sont là Voilà Marvel, il va jamais croire si tu dis t'es ouais, matchs. Mais, mais il est sérieux, il Tu <rire> as <tout> <rire> Genetic Golden, elle est là. Ah, Génétique Golden. C'est du saumon cru et ton cru. Vas-y pour sais quoi Là, de on, on a prévu la salade de riz. Moi perso, je prends les petits produits QNT. Puis Mousse, tu peux m'aider à prendre de la masse et m'ouvrir ce pot Merci. quoi ça? Bon, qu'est-ce qu'on a là? Ah ouais, <rire> les gars. Pas tout coller, là, oh, chose, ouais. Oméga 3 de chez bon, QNT. Je te donne un conseil. Vitamine je te donne un conseil, bon. et calcium magnésium. Et là, vitamine D pour demain. Donc, tout, tout ça disponible sur QNT Nutrition avec le code FitnessFusion ouais. pour ah, ben, ça, moins ça, 20%. J'ai mais... donné conseil ça, ta grande soeur. Non, mais ça, c'est pour aujourd'hui et demain. Qu'est-ce qu'il y a, Bastas? Mange et tu vas être, être placé. Donc, tu vas faire le tien. Mange des glucides, mange le mieux, genre, pauvre, quoi. Tu vas être tout plat, frère. Moi, c'est pas mon problème. Monsieur Marvel Fitness. Wesh. <rire> <rire> On n'a pas, pas mis de masque. Hein. On n'a ouais, pas ouais, mis, ouais, ouais, mis ouais, ouais. de masque, c'est J'ai vu quelqu'un avec un masque ici, là <rire> ah, C'est vrai, tout <rire> Et il nous a pas respecté, hein, il nous a dit j'ai la flemme de venir. Hein. On est à côté, on a, a côté, vous, on fait deux ah heures. Heure. Au téléphone, il nous dit j'ai la flemme de venir. J'ai du flemme <rire> d'aller à, à, à Melon parce que j'ai la ouais. Et où J'ai des lives à faire moi. Moi je gagne plus. Ouais, là, ah ouais, d'ailleurs, allez sur ouais, 10, 10 lives. On ouais, a un live après être prévu avec Marvel. Ça, Donc Marvel, tu devrais être Bastos, on avait dit. On est venu pour faire une séance avec Marvel Finesse. Ça fait on va suivre ça, ah, normalement. Ah ouais. d'accord, j'avais pas. ça. Ah, d'accord. Euh, donc, euh, petit training. Vous aurez aussi une vidéo motivation et une interview. C'est très costaud et on va faire ça. C'est hein. grand, hein. Ouais, bizarre, les, les gars, les gars. 80... Moi, ces trois-là, moi, je vous le dis, sont plus que suspects. Allez. Je t'explique. On est parti voir tous ceux qui ont analysé le feed game. Dopé, pas dopé. On a vu Maître calme, On n'a pas vu Alex Levent. Mais maintenant, on voit Marvel pour justement... Il est mauvais. Maître calme. Il est très mauvais aussi. Donc, voilà. Voilà, Donc de là, de là mauvais, on sait. <rire> objectivement, si vous êtes charlie ou pas. Marvel, qu'est-ce que tu nous as prévu Moi, je <rire> râle. Voilà, voilà. Et monsieur, il veut vendre des programmes. Il veut vendre des programmes. On veut un programme de Marvel. Non, mais de toute façon, c'est <rire> simple. Une séance filmée, c'est jamais une séance sérieuse. Après, je vais vous analyser quand voilà. On se met torse devant toi et tu nous analyses. Alors, on alors. Met pour non, mais toi, torse. Si tu... Non, moi, euh, moi euh, je fais euh, pas, les pas les sur YouTube. Je suis dégueulasse, je suis Moi tu m'analyses, y'a pas de soucis. Non, non, moi, je veux les trois d'un coup. Parce que... Non, moi il m'analyse, oui, mais Non, mais pas sur les réseaux Mais attends, juste une question. Pourquoi tu vas regrouper les trois Pourquoi tu ne prends pas un cas individuel Parce que tu crois que tu dors avec, tu crois que je dors. Moi je sais pas ce de... qu'ils mangent. Moi j'ai rien à voir avec eux. C'est des cousins, c'est des cousins, ils doivent pas Moi je de... sais pas ce qu'ils mangent. Moi je doute de lui, je doute de lui. Lui il doute de moi, il doute de moi. C'est toi qu'elle a des stats incroyables, ouais, 90 kg mais même là 15-20 aujourd'hui je faisais. Ouais mais il est gras, il est gras. Là je suis gras. mais quand il est sec, il redescend. Mais il y a les mêmes stats que Basinga, moi je suis sûr que je mets lui. Quand il est bien à côté de Bazinga, Bazinga ça va. Non non, en termes de mode, Bazinga c'est pas quoi, c'est jamais en vrai, Bazinga il est bien, mais il est pas aussi. Non mais là il a pris du poil là j'ai pris mes poils le confinement. Là il est pas sec je pas mais en ça va. Tu je, je trouve. Ouais, J'ai un bon gap quand même, ah, ça passe. Bon vous trois, t'as l'air bien. Je suis content parce que je suis. Très soufflé, je vais. Très soufflé, il n'y a rien, oui. il est pire que moi. Attends, PDC plus 4. 1m81, 85 kg. Non, 85 kg, ça fait, oui. De toute façon, on met tout sur Fitness Fusion. Voilà, je fais. Ça pas se repose pas de torche-poil pour que j'analyse bien. Bon, mais bon il faut pas que tu sois sur YouTube. Mais pourquoi Parce que je ne me mets pas déjà sur YouTube. Ouais mais c'est pas pareil. Ah comment ça Moi je vais mettre un... je me lui il y a pas de problème, ouais, ouais, j'ai rien à cacher. Moi je veux montrer aux gens ah, qu'on peut être naturel avoir un bon physique. Rattraper Newton, rattraper... 5x20, ça met la vie. Je sais pas j'ai jamais fait. Mais je me laisse... Ouais il a dit 5x20, voilà. Vas-y t'assumes, voilà. Vas-y... 2, En stream t'as eu... 2, en plus il fait street. 3, 4, 5. Six, ça y est, ça bugait, frère. 7 Il est en low-carb. 9 Ça y est, ça est 30 11 12 <rire> ah, Mais j'arrive à les faire y'a pas de problème non, ça y est, t'es mort bon. 15 Ça y est, ouais 16 Ouais, c'est Ah, t'en prends pas 5, hein ouais ça bug 9 Et allez, 20, on valide Ouais, mais euh, ah, ça, ouais, ouais Mais 5 comme ça, 5 comme ça, c'est je l'ai jamais fait, en vrai. tu t'en fais 25, 25 pour le plaisir non mais attends, il n'y a pas encore fait de série, mais... cette série. Moi les 25, j'ai visé sur la première série à, à 3. Mmh. Bastès, mmh. bah, comment ça va là mmh. Comment tu te sens mmh. Chauffe la gueule, on n'avait pas vu de face que ça donnait. <rire> Qu -ce que fait, <rire> ouais. Allez, allez, je veux pas que tu les fasses les 20. <rire> Hé, hey, j'en fais 25 Alors... Non Elle n'est ah, ah, pas passée. <rire> aux il va falloir des explications claires et les deux Tu le maître du dos. J'ai pas dit qu'il veut ça dire, moi dire ça. Que ça. Ça. naturel il peut pas avoir des veines Aïe, aïe. J'en ai même une un Que j'ai depuis tout petit Aïe aïe aïe aïe Marvel, il y a un col avec moi Aïe J'espère que tu vas pas te tromper Ah non t'inquiète Tiens tiens tiens les veines sont à gauche ça ah y est il dévoile les problèmes. <PIANN2> ouais. qui, les problèmes. Mais comment ils te regardent Super qualité musculaire. Après il y a des gens comme ça qui sont super veineux, mais ils ont la peau bien fine, les veines ils ressortent bien. Donc euh. ça veut pas forcément dire qu'il est dedans. Même quand ils s'entraînent pas, il est comme ça. j'ai des photos, Quand je vous regarde, j'ai l'impression d'être chargeur. Bah quand t'as envoyé.. Au Moment, euh, et ben j'avais l'impression ouais, pas les, pas les photos de ce à ces trompeurs là. En vrai, là, je peux vous dire direct s'il est dedans quoi. quand tu lui as envoyé les photos génétiques Golden Maghreb. Hein, C'est ça, ouais, ces photos là, c'était oh! Cool. Donc là, maintenant, on va passer vraiment au véritable mec naturel hein, qui nous a envoyé les photos. Tout ça, on a testé au Sherringham, on a pu virer certains chargés quand on essayait de se glisser par là. Et pour vous vraiment vous donner une idée de qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce que vous pouvez espérer avoir naturellement. En tout cas, quand on est maghrébin, en musculation. Donc ces physiques-là, on peut les voir, hein, sont super secs en termes de rendu masse et sèche. On fait pas mieux, je pense, hein, naturellement. Mais même si en photo et en vidéo, ils peuvent paraître énormes et secs pour certains, ils vont dire « ouais, mais eux, ils sont chargés, c'est pas bon ». Oh, mais moi, je oh, disais, tu te fous de oh, moi, oh, frère oh, oh, oh, oh, oh. mais je sais, pourquoi pas eh, eh, je regarde la est une pointe, il y ça passe. Mais t'es un peu haut oh. PDC plus euh, 3, 4, ça passe T'as vu mes, mes longues mains? Ah, il est ah, grand de ouf, mais c'est long. T'as vu les longs bras? Il est d'accord avec moi, c'est plus dur. Ouais, je... Non, lui, ils sont... on est d'accord, ils, pas... ils sont pas longs, ces ah ouais, bras, ça, ils sont, ils sont moyens. Ça, ça va? Un cousin, hein? Ça va? Arrête, ouais. frère. Attends Fais gaffe il touche Il y a C'est là, touche Oh, les bras de saiyan Oh, oui, moi, je me bats Oh, il y a de ses bras, ouais Ah de ses monteurs, ouais Il de ses monteurs La diète est sale, mais c'est plus que propre Sachez à tous les mutants que le doute est permis sur tout le monde, même sur le roi. Bah, bien sûr Je remets play Il dit que ça, c'est mauvais pour la santé Sur D live il y tous les jours avec sa chicha. Jamais de la vie 66 Hawaï Jamais de la vie Promis, qu'il s'arrête pas la suite <rire> Marvel tu lâches pas avant moi ah. hey, Là je te le dis Marvel il est tranquille hein. Ah non, non durant est chaud Je te jure il est encore tranquille <rire> T'as fait combien au deep challenge si Il parle pas il s'économise <rire> allez <rire> on, a <compris> à toi. <rire> on a lâché <rire> des jambes je le vois <rire> Il va dire nous on fait des dips stricts <rire> Grave, j <rire> tu triches, tu pas. le fais rigoler ouais. T'as commencé à le faire rigoler Tu lui as niqué son endurance ah, dieu, ouais. Matin, il dit, déjà, violon, <rire> plus c'est plus sa power Couché, je suis Moi, super tu en, building, en PR j'ai fait 170 Mais sans les 175 je peux les taper 170, tu sais que c'est la zone déchargée. <rire> J'aime bien. Ah, non, c'est la zone déchargée. Ah, 140, pas, ça donne quoi moins, Non, 140, c'est possible. Mon mais il tout, est tout le monde le dit. Souvent, bon, les chargés, ils vont se dire 170, au bout de 160, c'est forcément chargé. C'est vraiment qui le En vrai, il est fait pour ça, pourquoi Il y a des petits bras et de la cage. C'est le seul exercice où il y a un point fort. Parce que moi, je doutais de lui par rapport à cette perf là, mais c'est le seul exercice où vraiment. Tu moi, je connaissais un influenceur connu, il a dit quoi Quand t'as un doute. Y'a y a pas tout. de doute. <rire> c'est ce que je disais. <rire> c'est pas ça parce qu'après il va te Non plus mais t'es la voix divine, tu dis chargé <rire> <vas mourir>, <rire> bon, ça. Non c'est mon cousin, je, je lui ai, l ai dit, si mais tu mais le non, fais non, tu me le dis. regardez ça. Ça c'est fini Ouais, mais t'as jamais fait Non non non, t'as Il se blesse en direct cet été, j'ai mis tout le monde d'accord. Il y avait personne dans le fitness qui me battait. Enlève Même Bazinga, je le prenais comme ça. Enlève Je suis mort Enlève Je suis grassoyé, frère Non, va Attends, attends, attends Action Parce que là, le point de vue est bon. La lumière Où est la lumière Calcule le vent Là, on peut un peu de Non, faut se mettre à la lumière il a pas besoin gros, regarde-le. Oh, putain, le t-shirt Regarde, gâche. il arrive pas à enlever le t-shirt <rire> Motivation, motivation Oh, il est énorme <rire> <Ouais. Voilà. rire> est Viens ici, viens ici Autant en vidéo que... Ah, c'est bon, grave Il y a des bons pecs hein. Puis, fais voir le dos, fait dos Fais attends, voir ton dos Allez ouais, <rire> nous les ah ouais, ah, J'ai des doutes hein, parce que Bastas à côté... Euh... Il est propre, il me dit je suis gras. Ah, dis-lui d'aller se faire foutre, dis-lui d'aller se faire, de faire de foutre. Je vais lui montrer c'est quoi gras, moi. Regarde-moi ces plus de Turfus abusés. Ils ne contacte même pas avec son dia en mode... Et pourtant, je ne fais jamais être. Mais je fais rowing et je crois que j'engage beaucoup les trapèzes. Je dire pourquoi certaines personnes peuvent se dire c'est tout fait Parce que tu les trois points forts le trapèze, trapèze. <rire> c'est les points forts de charger. ça c'est ben les points forts de charger les en fait de charger. Mais toi t'en penses quoi Après c'est pas un point de vue, c'est pas un niveau, je vais me dire, ah c'est bon les est dans sûr, pas un niveau là. Parce euh... que moi quand je te vois, je vois aussi. Ah je suis désolé, ouais, t'es mal placé, t'es mal placé. pas les hauts pecs du tout en plus. des bons pecs hein, des bons pecs. Ah ça reste de physique, ça reste de physique. ravi, ramène ton dos Ça reste de physique. Moi, je vous le dis, dans les yeux, je suis naturel, je ne le jamais. Non, non, non, non, non, Franchement, moi, il me dit, je le crois. Non. Si on peut douter au niveau du truc. On peut douter. Même moi, j'ai déjà douté, mais moi, c'est son ratio pro. Mais quand même, il sur moi. Je veux dire, le doute, est permis. Mais personnellement, d'ailleurs, je t'ai mis dans la vidéo, j'ai dit que c'est qu'ils C'est qui t'es Ténatier Qui sont accessibles à des gens qui ont une bonne prédisposition peuvent atteindre ce genre de niveau. Qui a toujours été sportif après, attention, un grand sportif de base. Je fitness fusion. Inspirez-vous de nous, vous pouvez y ouais, arriver là, aussi. Là, là, le dos de Baki. Par contre, le dos de Baki, là, je dis. Ah bon, t'as un, bon un, bon un bon dos, t'as un bon dos. Je te le dis, t'as un très bon dos. Tout Et voilà, j'aurais bon, bon, su, bon, je, bon, je, je bon, serais bon, resté bon, sec, j'aurais su sa mère. C'est incroyable son dos, c'est incroyable. Oh lolo, mettez un like. Ça veut le contraire. Ça prend le Wakanda de chez Wakanda. Est-ce que pour en avoir des comme ça Ça, c'est vraiment Wakanda, il faut les commander directement. Sur le site internet, c'est quoi l'adresse pour la mettre c'est pas ouais. comme ça, Wakanda, y'a pas de <rire> soucis. Tu Tout... me l'argent. Tout se force en dessous. Mais <rire> comment on le <a> <rire> <des rire> T'as pas été impressionné par le Double Dragon ce je suis, mais vous avez plus impressionné, si vous êtes honnête. Ils ont 35 ouais. ans, faut qu'on les rattrape. Ah non mais vous êtes beaucoup plus impressionné que... On est plus jeune après. <rire> euh, non, non, c'est pas plus que ça, c'est que vous avez le meilleur, C'est pas. Non, pas Joe. A part Joe, son Attends, Jo 2015. Jo 2015, c'est un niveau, c'est n'importe quoi. Moi, je pense pas qu'il est chargé. Merci. Mais lui, c'est pareil, il a, il a fait du foot à haut niveau, je crois. Non, foot à haut niveau. niveau. Non, ouais, je, je m'entraînais quatre fois par semaine, tu au lycée. Je t'entraîne vraiment pour un mec pour être professionnel. Mais pour ça, ils n'ont pas une grosse masse de scolaire, ils n'ont pas d'où. Non, mais, vrai, mais ton, ton corps, il est fait pour être, être sportif, je faisais oui, des non, entraînements oui, de fou. Oui. Là, j'arrive à la salle, je me oui, repose une oui, minute trente, je pousse direct, c'est vidéo. Oui, C'est oui, parce que t'as l'heure de ton système cadre tu veux. mais c'est pas ça qui te fait la physique plus. non plus. Mais ça te permet d'être beaucoup plus... Mais plus déjà, tu t'as 12 peu. ans, tu fais des pompes, déjà. Oui, as 12 ans, oui, tu sais, il y a des pompes. Et t'arrives à la salle, c'est facile. En premier, elles font du karaté, ils ont déjà des physiques. Ah ouais, Hein il pas Allez. Ah, on a, Le Wapunda a un doute Le doute est permis, est si trop vous trop voulez Mais moi je vous le dis je suis naturel. Le doute est permis. Euh, non le doute est permis mais. mais est permis. Moi je pense que non. Non pour moi il... oh, je, je, pas, ça, que je, je, je laisse tout ah, là, ah, là, non, est... Comme j'ai dit, on peut. En fait on peut avoir des doutes, du tout. Notamment les trapèzes. Moi c'était. C'est les trapèzes. C'est vraiment massif comme ça qui me font dire wow. Tu vois moi je pense, euh, euh, il voilà, y a des gens qui voilà, sont en train bien depuis très longtemps pas disposé à avoir de physique meilleure que d'autres. Euh, les niveau. gens ont du mal à, à l'accepter, mais des fois oui, des moi, bien. Sur un, sur il y a des Moi, quand je vois un mec sur Internet qui a un bon physique, je me dis pas, il est dopé, je me dis, il me s'entraîne mieux que moi, il y a un non, meilleur non, passé. Non, pas, par contre, moi, non. je me dis d'abord il est dopé, après je regarde comment il fait, et là je sais. Non, non, <rire> pareil, pareil, pareil, je dis, moi, je préfère ah, tout faire pour ah, essayer ah, de le rattraper. Ah, ah, ah, et après, mais je me pose des questions. C'est motivant d'avoir un objectif, même si on ne sait pas forcément dopé. En fait, moi, le problème quand j'ai découvert tes vidéos, c'est que ça m'a frustré, je me suis dit, j'aurais jamais le physique que je visais, tu vois. Et hein euh, allez, The The Bodytime. Après, bien tu si, commences à avoir des doutes Moi, j'ai jamais entendu ça de vue sur Bodytime. Non, mais après, ça te freine à la salle. En fait, tu te dis, moi, ouais, bah, je bien pourrais bien. pas l'avoir ce physique. En si tu que dis, es il est juste est... meilleur que toi, tu après, vas te dire. Moi, Bodytime, j'ai jamais vendu, vrai, mais je trouve que t'es meilleur que lui. Même à son... Donc, arrêtez d'acheter des programmes de Bodytime Body et venez chez Finesse Fusion. Ah, mais je suis pas sûr qu'ils soient plus. qu'ils rendent mieux en rendu que. J'ai commencé à muscler en regardant ces vidéos. Euh, ouais, ouais, non, mais il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec les vidéos Mais je pense pas il... Et ils prônaient le, le naturel, ouais. tu vois, ils disaient pas... Parfois, disais... bah, avec ses pugis, je pense que c'est ça. Moi, crois. les gens, je les regardais pas parce que je savais qu'ils étaient dedans. Ouais, ils, ouais, sont... muscu, ils disaient pouce, ils pouce. Moi, pouce, avec ses pugis, je pense que, à part... Depuis 2009, ouais un moment, j'ai douté vite fait à cause de leur perte. Mais je pense vraiment que. Euh, pour moi, ils ont une physique accessible naturellement, donc je pense que sur la vie. J'ai couru, j'ai couru. Cours, cours. C'est pour ça que t'as un, un point faible bras. un point faible bras. T'avais un point faible le bras. le coin, c'est vidéo, lui et moi. Toi, long, toi il est plus long que le sien. Mais il est plus gros. Mais toi, gros, il va dans ton avant-bras, c'est n'importe quoi. Non, par contre, ton bras est plus impressionnant à toi. Non, mais c'est pas forcément parce que. Après, en fait, son bras. C'est sûr qu'en tour de bras, il est aussi. Mais comme ton bras est plus grand. Je suis un Ah, bah moi aussi. Euh, mais c'est pas mon top, mon top euh, je te montre à 44. Ah 44 ouais, je aussi, pas ouais. tout le mais je pense. Que moi je, je parle de 42, 44. Moi 44, 45. Actuellement 44 je crois. Ah ouais non, pas Ah ouais putain, ah, mais c'est en fait, un petit Bon les gars, on a... <rire> Allez, c'est bon. C'est bon. Il y avait des <rire> dans les mains. Hein. Bon j'espère que le petit vlog a vous a plu. Mais... La diété sale, mais le physique est propre, vous allez avoir Bonjour. la vidéo motivation les gars, allez voir sur notre chaîne. Il y aura peut-être une vidéo sur la chaîne de Marvel, on verra, on espère reprasse les doigts. Ouais, si oui, si Dieu veut comme il se dit là, ça viendra, ça viendra. Oui, euh, en tout cas les gars, super séance euh, honnêtement, de super physique. Dites en commentaire ce que vous avez pensé du fort physique qui est le best physique night sur le toujours dans les vidéos de Marvel dites selon vous qui est dopé qui ne l'est pas si c'est Marvel dites le aussi pourquoi pas lui pas dopé parce que moi moi j'aime bien même zéro dopé chez des dopés je suis meilleur qu'eux voilà dites qui est le meilleur physique ok c'était sur fusion de l'iPhone vous étiez en présence de Imous Basta et Dizio force fusion parce que c'est la pause fusion en bas d'ul Z oh. aime bien ça oh.